Or, c'est le choix, le libre-arbitre, donc la liberté. Et le You, c'est tout un chacun. On a 118 nationalités parmi les membres sur Oriou. On a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint Oriou. Et que nous avons 250 artistes ou intellectuels qui s'inscrivent justement dans cette, dans, cette, dans cette dynamique. Nous avons aussi créé la fondation Oriou. Aujourd'hui, euh, c'est en train de se mettre en place. On a des équipes extraordinaires, c'est 75 personnes, c'est 15 nationalités, c'est 10 langues parlées. Quand on a une association qui s'inscrit sur Oriou, comme ça a été le cas pour la vôtre, eh bien on vous appelle. On a un échange. On s'assure de la résonance, de la sincérité des associations qui viennent d'Afrique, qui sont dans l'agroécologie, qui sont effectivement pour la réinsertion des enfants, qui sont pour construire des fermes et des écoles dans des endroits où il n'y en a pas, recevoir un docteur Georges Bouélé, personnalité extraordinaire, qui sauve des vies, 30 000 opérations gratuites, enfin, je veux dire, c'est réel tout ça. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui en étant à Cannes, c'est de créer un lieu de rencontre où vont se rencontrer justement les associations du monde entier, des intellectuels, des artistes, des musiciens, puisqu'on a des concerts effectivement qui sont ouverts au public tous les jours, et également donc des projections de documentaires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 ces 13 années, ce cycle, pour moi, ça a été le plus grand bonheur de pouvoir rejoindre pleinement, entièrement, ce projet qui aujourd'hui fait partie de ma vie. Le cœur de Oriou, c'est ce cercle positif d'interaction, Des interactions qui sont positives, socialement responsables, socialement impliquantes, qui soit surtout capable de nous connecter les uns aux autres au service du sens. Moi, j'ai euh, ce plaisir aujourd'hui de pouvoir me donner pleinement. Ça apporte énormément de bonheur. C'est un nombre de rencontres incroyables. C'est une chance euh, que je souhaite à toutes celles et ceux qui souhaitent effectivement s'ouvrir sur euh, la vie et le monde. Donc je, je chemine avec ma, ma contribution en ayant bien conscience que c'est la sommation de toutes les contributions du monde qui pourront effectivement porter ce message. Nous ne sommes pas effectivement euh, euh, forts en moyens comme euh, ces groupes qui sont riches en milliards de, de capitalisation, mais qui ne sont pas capables de faire ce que nous faisons, nous. Parce que ce que nous faisons, nous faisons quelque chose qui nous dépasse et qui est au service.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 nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont à nos côtés ou de nous déplacer. On voit des initiatives qui germent, qui fleurissent, comme la vôtre. On sent que nous sommes prêts aujourd'hui. C'est à nous tous, citoyens du monde, parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, de pouvoir le comprendre et d'y aller avec cœur, passion, empathie, ouverture les uns par rapport aux autres.